Ok. Et donc bonjour euh, ou bonsoir, parce que je vois qu'il y a, euh, on a beaucoup de participants, d'où que vous puissiez participer, Et donc soyez les bienvenus. Donc nous nous retrouvons euh, pour cette réunion, encore un atelier euh, de formation euh, pour nous familiariser davantage avec l'UEMS qui, qui est en train de, de, se, de se consolider. Chaque jour le développement avance et c'est un grand projet euh, dans lequel nous comptons beaucoup pour euh, nous faciliter plus tard euh, notre interface de, de, de fourniture de toutes les données. Et ça a été une forte demande de la commission et je crois que le travail avance bien et aujourd'hui c'est une occasion de nous familiariser davantage. Donc nous avons pour cette réunion bien sûr l'interprétation qui est comme toujours facilitée par euh, euh, la formidable équipe euh, d'interprètes euh, que je remercie aussi beaucoup et que je salue, euh, qui nous permet toujours de mieux nous comprendre et de faciliter, j'allais dire, la digestion des, des informations parfois très complexes que nous recevons. Et pour cette, euh, cet atelier, juste rappeler que nous avons euh, 21 parties contractantes, et vous le verrez euh, certainement. Donc euh, il y a l'Algérie, le Brésil, le Canada, la République Populaire de Chine, Côte d'Ivoire, Égypte, El Salvador, l'Union Européenne, le Gabon, Gambie, Japon, Corée, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mexique, le Sénégal, Trinidad et Tobago, Tunisie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et nous avons euh, une partie coopérante, euh, le Costa Rica, que nous avons bien sûr le plaisir euh, d'accueillir. Et, et donc, euh, pour euh, une petite partie de logistique, euh, la réunion qui, qui a débuté à 12 heures, donc... Euh, Uh, pour deux heures de temps avant de prendre une pause. Donc, nous allons prendre une pause à 14 heures, heure de Madrid, bien sûr. Uh, pour 30 minutes, ce sera une courte pause relativement. Et nous poursuivrons jusqu'à 16h30, donc pour uh, enchaîner avec deux autres heures. Et nous pensons qu'avec uh, tout ce temps, uh, 4 heures globalement, nous, nous allons pouvoir bien avancer. Donc, euh, Carlos, je te remercie également beaucoup et je remercie tous les, les, les collègues euh, également. Nous avons tout le secrétariat et, et à vous tous. Euh, comme d'habitude, nous sommes toujours disposés. N'hésitez pas dès que vous pensez qu'il y a une assistance quelconque de notre part, de la part du secrétariat, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci et euh, voilà, bonne réunion. Carlos, à toi. Merci, Camille. Merci à tous les participants. Je crois que nous avons maintenant 61 participants, plus deux. Le président du groupe de travail IOMS, la, la présidente, euh, si vous voulez dire quelque chose avant le début de la réunion. Présidente, vous avez la parole. Terra. Bonjour, j'espère que vous me voyez. Moi, je ne me vois pas. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis très heureuse que vous soyez ici à cette réunion, j'espère que de plus en plus de CPC adopteront l'IOMS pour déclarer, pour faire leur déclaration annuelle et pour les autres informations à introduire dans le système. Je crois que ce sera très, très utile pour contribuer au travail du comité d'application. J'espère donc que cette formation sera utile pour tous et que cela encouragera l'adoption du système. Donc, je remercie Carlos et tout le personnel du secrétariat qui a organisé cette réunion de formation, cet atelier de formation. Très bien, avant de partager mon écran, je voudrais vous dire que cette... Réunion aura donc toute l'équipe de l'IOMS qui va participer. Nous allons vous exposer à tour de rôle les différentes parties de ce cours de formation. Cet atelier de formation est le premier en ce qui concerne l'IOMS. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont intéressées. Cet atelier de formation a été décidé au sein du groupe qui est présidé par Terra. Et nous allons bien sûr poursuivre dans ce sens parce que je pense que ces ateliers de formation sont tout à fait les bienvenus pour nous montrer les possibilités du système pour faciliter le travail des CPC et également du secrétariat. Je vais maintenant partager mon écran. Mes collègues sont Carlos Mayor qui participe également à ce projet. Vous le connaissez pour la plupart. Manuel Maestre également. Manuel, est-ce que, est que vous pouvez lancer les, vos vidéos pour qu'on vous voit Ensuite, José et puis euh, Dachel qui est également avec nous. Chacun d'entre nous s'occupera donc d'une section de la présentation. Et donc, à la fin de la journée, vous les connaîtrez bien. Je vais donc maintenant partager mon écran. Est-ce que l'on voit mon écran Non, pas encore. Non, Carlos, nous ne le voyons pas. Voilà. Très bien. Parfait. Voici donc ce premier atelier. Quant à la façon de travailler avec l'IOMS, je vais faire une présentation. Je ne vais pas y consacrer plus de 10 minutes. Et puis ensuite, nous aborderons cette formation prévue donc pour la, la première section. Alors, donc, on cloud. Voyons si je peux y accéder directement. Ici, nous avons accès non seulement à la formation, nous allons ici indiquer tous les ateliers de formation qui vont avoir lieu. Il y aura donc ensuite des informations. Ça, c'est la circulaire. Et ça, c'est le, le plan de travail que je viens d'ouvrir et d'afficher. Donc, euh, vous avez accès à, à tous les différents documents qui ont fait partie de toutes les réunions intercessions de ce groupe de travail IOMS. Je je vais enlever maintenant ma caméra. Voilà. Je pense que ça marchera mieux. Donc, si nous passons maintenant à la présentation. Donc, cette première section, nous la trouvons dans Training, Formation. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je ne vais pas consacrer trop de temps à cette présentation parce que ce que nous voulons, c'est véritablement euh, travailler sur les OMS. Donc, il y aura deux séances, une séance de midi à 14 heures, celle que nous avons commencée, ensuite une pause pour le déjeuner à 14 heures, heure de Madrid, et puis nous reprendrons à 14h30 cet après-midi pour une autre séance de deux heures. Ces séances sont enregistrées. Nous avons l'intention d'afficher ces séances sur la toile, sur notre site web. Donc tout ceci sera affiché sur le site web pour que tout le monde puisse voir ce qui a été abordé. En fait, essentiellement, de quoi s'agit-il Ce système de gestion intégrée online, un système de déclaration de données qui a pour but de centraliser et de gérer toutes les exigences de déclaration de données de l'ICAT. Comme d'aucuns le pensaient, en fait, il ne s'agit pas d'un gestionnaire de courriels consacré à l'ICAT. En fait, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas simplement de gérer des courriels reçus. Donc, on a fait une étude, ensuite, on a choisi la meilleure technologie et la meilleure architecture disponible. Nous avons commencé en 2017 et nous avons maintenant cette première version qui a commencé à être utilisée l'année dernière au mois d'août. C'est un projet à long terme, tout à fait modulaire, qui nous permet de continuer à développer le système, intégrer de nouvelles fonctionnalités et ensuite déployer le système. La communauté de la technologie de l'information connaît bien ces trois acronymes, CDCI et CD. Donc, il s'agit bien d'adopter aussi un logiciel de source ouverte et toutes les différentes structures vont être déployées dans l'ensemble du système. Donc voilà en quoi consiste l'IOMS et le diagramme qui nous l'explique. Vous voyez, il y aura plusieurs éléments derrière chacun des modules. Ce sera quelque chose de modulaire, je vous le disais. Le premier module, sont, euh, tous les modules sont connectés. Il y a beaucoup de fonctionnalités back-end qui permettent d'interagir les unes entre les autres. Et ensuite, vous avez un autre module à droite avec la partie 1, partie 2, section, euh, différentes sections. Et ça, c'est intégré dans les modules de gestion. Là, on en est au Vessels Manager, qui contient différents types d'informations qui sont gérées en interne. Ensuite, nous avons euh, la gestion et l'application, et ensuite les statistiques. Du côté du Backstage, nous avons la manière de soutenir les utilisateurs et on continue à travailler sur le contenu de ce système. Et nous avons donc un système pour chacun des modules qui sont en cours de développement ou que nous prévoyons de développer pour l'avenir. Donc voilà en quelques mots une, un résumé très simple de ce système. Mais de toute façon, vous allez le voir à l'œuvre, ce système, puisqu'on va l'étudier, vous allez voir toutes les fonctionnalités et tout ce qui concerne le rapport annuel, ça, c'est l'un des principaux éléments dont on va parler au cours de cette séance de formation. Donc, session 1, c'est aujourd'hui. Vous voyez ici l'introduction qu'on vient de faire, l'aperçu général que je vous ai fait. Donc, introduction, principales fonctionnalités, et ensuite, tout ce qui est exigence en matière de données, et ensuite, rapport annuel, euh, et tout le module qui concerne le rapport annuel, partie 1, partie 2. Donc, la formation d'aujourd'hui va porté sur ce dernier élément de la section 1. Ensuite, nous avons la session 2. De quoi s'agit-il Revoir tout ce dont on aura parlé aujourd'hui et ce qu'on aura appris aujourd'hui. Et ensuite, on va essayer de voir quels sont vos doutes, quelles sont les choses à améliorer. Et de quelle manière est-ce qu'on peut faciliter le euh, processus en vue d'effectuer le rapport annuel? Voilà, ce sont quelques orientations, mais euh, il est tout à fait possible de modifier ou euh, de spécifier ce, progr ce programme de travail pour l'avenir. On prévoit de faire plus, mais bien entendu, ça, c'est encore à décider euh, de la part du groupe de travail ORT, donc groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne. Voilà donc ce que nous avons prévu. Donc, toutes ces sections 1 et 2, vous les voyez ici. Ici. Nous avons ici un document. Je vais ouvrir la version anglaise de ce document qui a été distribué à tous les participants sur la circulaire. Et voilà donc ce que nous avons prévu pour la session 1. Voilà donc tous les éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Ensuite, à la fin de la séance d'aujourd'hui, le dernier point consistera à voir s'il si est nécessaire de modifier ces éléments. La question est de savoir s'il y a des doutes ou de nouvelles choses qu'il nous faut modifier afin d'adopter ce programme de travail. Je vous cède maintenant la parole si vous souhaitez intervenir pour ajouter ou modifier des choses. Je ne vois pas de main levée, peut-être que l'on peut m'aider à identifier s'il y a des mains levées. L'introduction, ça on l'a déjà fait. Ensuite, on a l'aperçu général où on a parlé des rôles des principales fonctionnalités, de l'aperçu général du système. Ensuite, euh, les euh, demandes de données, exigences en matière de données, informations relatives aux statistiques, informations relatives à la gestion, la fonctionnalité messagerie et les modèles en matière d'administration, euh, les utilisateurs, les réglementations, exigences et ce qui va être développé au fil du temps. Ensuite, on va consacrer un moment, surtout cet après-midi, au rapport annuel et on fera un petit exercice pour voir comment effectuer ce rapport annuel. Et nous allons inviter tous les participants et les CPC, les représentants des CPC à se livrer à cet exercice et ensuite on passera à la section 2. Sur ce, on peut rentrer dans le vif du sujet en abordant l'UMS, système intégré de gestion en ligne. Donc, je vais à ce stade céder la parole à mon collègue Carlos Mayor. Voilà où on en est. Là, c'est la version 1 que vous avez à l'écran. Version 1 de ce système intégré de gestion en ligne. Voilà ce que nous allons donc décrire, présenter et présenter à tous les participants pour que vous puissiez savoir l'utiliser au mieux. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Avez-vous des questions, des doutes dont vous aimeriez nous faire part? Je ne vois pas de demande d'intervention. Si, okay. oh, je vois une main levée, la Côte d'Ivoire, allez-y. Oui, merci. Bonjour à tous. Euh, je voudrais vous savoir, est-ce que je ne sais pas si j'ai manqué un épisode. Est-ce qu'on a déjà les codes d'accès pour, pour accéder à la plateforme IOMS, IOMS puisqu'on demande eh, l'adresse mail et puis le mot de passe Je ne sais pas si ça a été déjà communiqué ou pas. Yes, uh, thank you. Merci. Uh, Merci, la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez demandé à être inscrit uh, pour recevoir euh, ce code d'accès, parce que pour participer à la réunion, ça c'est une inscription. Mais pour travailler avec l'IEMS, il faut s'enregistrer avec un identifiant. Est-ce que vous avez demandé cet identifiant euh, Non, -ce je ne me souviens pas. J'ai manqué cet épisode. Ok, s'il faut, il faut aller. Euh, to... Excusez-moi, dit monsieur, je vais parler en, en français. Donc, il faut que vous alliez sur la circulaire en français et vous suivez les instructions qui s'y trouvent pour vous inscrire. Mon collègue Carlos Mayor va maintenant faire cette présentation et vous expliquer comment vous inscrire pour euh, avoir accès à ce système IOMS. Carlos, allez-y. Merci. Je suis Carlos. Bonjour à tous. Je m'appelle Carlos Mayer et je travaille dans l'équipe de l'IOMS pour coordonner tous les travaux de ce projet. Aujourd'hui, je voulais montrer aux participants les premières étapes à suivre pour s'enregistrer, d'abord. Ce dont on parle un instant. Je crois que la plupart des participants disposent déjà d'un identifiant. Vous savez comment rentrer dans ce système. Mais pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire, pour les parties contractantes qui n'ont pas pu participer à la réunion, ce sera des informations tout à fait intéressantes. Donc, je vais partager mon écran avec vous pour faire cette brève présentation et traiter de cette question. Je suppose qu'on voit mon écran Oui. Oui, oui, on le voit, Carlos. Confirme-t-on. Très bien. Donc... On va passer brièvement à cette présentation. Comme Carlos le disait à l'instant, pour accéder à l'application, il faut se rendre sur le site web i en utilisant le protocole sur HTTPS. Et on vous recommande d'accéder à cette application avec les navigateurs les plus sûrs, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Opera ou Firefox. Les autres navigateurs vous permettent aussi d'accéder à cette application. Mais nous, nous recommandons de travailler toujours avec les dernières versions de ces navigateurs parce qu'il y a toute une série de fonctionnalités liées à la sécurité qui sont mises à jour. Donc, on va travailler dans l'hypothèse où moi, je ne me suis pas encore inscrit et je n'ai pas d'identifiant. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un identifiant pour que je puisse m'enregistrer dans ce système. Et pour ce faire, je vais simuler être l'administrateur de la partie contractante du Nicaragua. Donc, que dois-je faire Envoyer un courriel à, au mail suivant, général.ioms.icat.int et inclure les éléments suivants. Dans l'objet du mail, j'inclus IOMS Users, entre crochets, puis No User Request. Ensuite, dans le corps du mail, j'inclus le nom complet de la personne enregistrée, la partie contractante et le rôle requis dans le cas d'espèces, administrateur d'une CPC. Et cet administrateur, à son tour, pourra créer d'autres profils d'utilisateurs. Carlos va vous donner plus de détails par la suite. Et vous pouvez également inclure dans le corps de ce mail la langue que vous préférez pour travailler sur ce système, anglais, français ou espagnol. Il est important de mettre en copie de ce mail un délégué ou un représentant chargé de l'application. Une fois que vous avez envoyé ce mail, l'équipe IOMS, sous 24 heures, prendra, en contact, prendra contact avec vous et vous enverra un mail pour confirmer votre inscription. C'est à ce moment-là que... L'utilisateur qui, qui a maintenant un identifiant peut se rendre sur le site de l'IOMS, enregistrer son mail, et comme vous n'avez pas encore de mot de passe, il suffit de cliquer sur « Récupérer le mot de passe ». Vous cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe ». Donc, vous cliquez dessus, et une fois que vous avez cliqué dessus, vous accédez sur cet écran-ci que je vous montre, où vous devrez de nouveau rentrer votre courriel qui a été enregistré et dire « je ne suis pas un robot ». Ou dans certains cas, il faudra remplir un captcha pour être sûr que vous ne soyez pas un robot. Donc une fois que vous avez introduit votre mail et euh, résolu le captcha, vous entrez et c'est là qu'automatiquement, le compte de noreply.ums.i4.int vous enverra un hyperlien qui vous permettra de créer un nouveau mot de passe. Donc l'écran qui apparaîtra est similaire à celui-là. Il faudra que vous rentriez deux fois de suite votre nouveau mot de passe en utilisant des numéros, des caractères spéciaux et des euh, lettres majuscules, minuscules, etc. Bref, euh, faire en sorte que ce mot de passe soit aussi robuste que possible. Surtout, tous les mails que vous recevrez de la part de No Reply ne sont reçus par personne d'autre que vous. Et ensuite, l'administrateur de la CPC, dans le cas d'espèce que je vous présentais, le Costa Rica, a maintenant son utilisateur, son identifiant et son mot de passe. Donc nous accéderions à la page IOMS et nous verrions un écran semblable à celui-ci. Moi, j'aurai donc ici mon adresse mail et mon mot de passe, et je pourrai donc accéder. Et ça, ça serait l'écran que vous auriez pour l'IOMS. C'est donc quelque chose d'assez traditionnel avec un menu à gauche, tous ces éléments du menu vont être abordés au cours de l'atelier de formation aujourd'hui. C'est donc un menu qu'on peut afficher ou réduire. Et puis, vous avez donc au centre de la page tout ce qui a trait à l'information. Je vais maintenant porter mon attention sur ces éléments que nous avons à la partie supérieure de droite de l'image, nous pouvons donc vérifier le profil. Je suis donc l'utilisateur administrateur de la partie contractante Nicaragua. À partir de là, je peux modifier mon profil, différentes données, etc. Ensuite, je peux enregistrer. Comme vous le voyez, Ici pour cette page, il y a différents éléments qui m'indiquent à quel niveau du menu de navigation je suis arrivé. Pour retourner à la page principale, eh bien, je reviens ici à début. Et puis d'autres éléments importants de cette page sont que je peux modifier la langue de toute la page IOMS, donc euh, tous euh, les éléments du menu. J'ai également un, un bouton d'alerte qui a pour but de montrer, par exemple, des problèmes, indiquer que le système va être suspendu pendant un certain temps. Disons qu'il s'agirait euh, de notifications de ce genre. Ensuite, nous avons un autre bouton notification où on aura, par exemple, euh, une indication en ce sens que la date butoir approche pour envoyer le rapport annuel. Nous avons ensuite un autre bouton pour voir la page entière. Carlos. L'Égypte demande la parole. Ah, désolé, désolé, je ne le voyais pas. Nous devrions offrir la possibilité aux participants de prendre la parole par sujet. Donc, l'Égypte, est-ce que vous pouvez attendre que l'on ait terminé ou, ou plutôt, est-ce que vous pouvez prendre la parole dès à présent? Merci. Merci. Fatma, est-ce que l'on m'entend bien? Oui, oui, nous vous entendons. J'ai une difficulté. Je n'ai pas reçu l'email pour ce qui est de l'inscription de la personne. Avec, avec le mot de passe, plutôt l'email pour modifier mon mot de passe. Et vous avez envoyé vous-même l'email à l'adresse... Donc, arrobasio.ms.ica.int. Euh, c'est là que vous devez envoyer cette, euh, ce mail-là. Mais vous avez peut-être reçu ce, cette réponse qui pourrait être peut-être dans le spam. Des fois, c'est le problème. La réponse va directement au spam. Est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse email sur le chat, s'il vous plaît? D'accord, c'est ce que je vais faire et nous essaierons de résoudre le problème dès que possible. Merci, j'ai l'impression que le Gabon a demandé la parole. Oui, David, effectivement du Gabon. Vous avez la parole, le Gabon. Gabon. le changement de, de, de, de mot de passe. Euh, en fait, il, il y a des caractères qu'il faut ajouter dans le mot de passe. Je pense que c'est pourquoi ça a Excusez-moi le Gabon, nous ne vous euh, entendons vous pas me bien. Me. Vous m'entendez Il y a des difficultés pour vous entendre, mais on vous entend mieux, effectivement. Essayez. Je disais tout à l'heure, le, le, lorsqu'on a tenté se connecter le matin, euh, on a eu des, nous avons eu des soucis euh, pour changer le mot de passe. Et je pense que peut-être euh, le problème de la déléguée aussi euh, de, de l'Égypte c'est cela, parce qu'en en fait, on pensait que c'était les mots de passe de nos boîtes même mais euh, je crois que l'interface IOMS euh, demande à ce que le, le, le, le mot de passe des de, de, de, de, de, de, de participants doit intégrer euh, certains caractères spéciaux et des minuscules et des majuscules. Je pense que c'était... Ça doit être ce problème-là. Merci. OK. We'll check that. Oui, d'accord. Nous allons également vérifier ça. OK. Carlos? En fait, nous allons... poursuivre, nous allons créer un utilisateur ordinaire. Je ne sais pas, par exemple, avec l'exemple aussi du Nicaragua, et peut-être que là, nous verrons tous ces détails et nous pourrons les résoudre. Et si le courriel de compte NoReply ne vous est pas parvenu, eh bien, c'est possible, effectivement, que ce courriel soit allé directement directement dans le spam, dans les indésirables. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre demande la parole. Je ne le vois pas. Alors, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre et nous allons voir précisément comment on peut créer un utilisateur et comment, avec le compte non-reply cela marche. Je voulais donc simplement vous montrer à quoi le système ressemble. Il y a un bouton qui permet de également changer la couleur aussi. Et nous avons un autre bouton d'aide. Et tout ce module d'aide sera ensuite expliqué par Dachille Portel dans le cadre de cet atelier de formation. Et précisément pour aborder la question posée dès lors que je suis un utilisateur-administrateur pour créer maintenant un utilisateur ordinaire de la CPC, qui ne soit pas l'administrateur, eh bien, il faut faire ce qui suit. Donc, premier niveau du menu principal, administration. Ici, nous avons une option qui est users, utilisateurs. Voilà. Et ici, je vois les utilisateurs qui sont enregistrés pour ma CPC. Dans le cas d'espèce, il s'agit du Nicaragua. Nous avons donc en haut l'indication des différentes étapes pour savoir où nous en sommes du menu. Et nous avons également une assistance. Nous avons ici toute une série de boutons que l'on trouve sur pratiquement tous les écrans de l'IOMS. Ici, à cette barre supérieure, nous avons donc enregistré immédiatement, ce qui veut dire que si ici j'introduis un changement pour mes données, je modifie la valeur, donc nous pouvons avoir cet enregistrement immédiat. Ensuite, pour les filtres, on peut les supprimer ou pas, exporter les données, donc, CSW, nous pouvons avoir un dossier World, Excel ou autre, et ainsi, nous pouvons créer l'utilisateur. Donc, nous cliquons sur Ajouter, et ici, il faut simplement introduire les données que j'avais préparées à l'avance pour que cette présentation aille plus vite. Il faut donc indiquer le nom complet, l'adresse mail, le téléphone, la partie contractante dont il s'agit, le pavillon de la partie contractante. Ce pavillon, en fait, concerne les pays qui ont plusieurs pavillons, comme le Royaume-Uni ou l'Union européenne. Ici, nous choisissons la langue de l'utilisateur, espagnol dans le cas d'espèce, et son rôle. Ici, il s'agit donc d'un responsable ordinaire et nous enregistrons. À ce moment-là, l'utilisateur est enregistré dans le système, mais il n'a pas encore de mot de passe, qui est précisément ce dont parlait euh, David euh, du Gabon et ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, nous allons voir comment nous pouvons euh, récupérer euh, le mot de passe. Je vais donc euh, maintenant quitter et revenir avec ce nouvel utilisateur. Et donc nous l'avons, nous avons ce mot de passe, mais je n'ai pas encore de mot de passe. Donc je clique sur la récupération du mot de passe. On enregistre le compte mail. J'indique que je ne suis pas un robot. Ici j'ai créé donc une adresse Gmail. Dès lors que j'ai résolu le captcha, j'envoie l'information et on me dit que l'on m'a envoyé un courriel, un courrier électronique. Et c'est là que le problème peut se poser. Peut-être que ce courriel est allé directement dans le spam, peut-être parce que le système considère que ça pourrait être une origine problématique, mais sinon, vous devriez recevoir ce courriel comme ici, qui vous indique, donc, vous pouvez... Euh, rentrer euh, le mot de passe. Donc, euh, vous pouvez maintenant avoir euh, un nouveau mot de passe euh, qui soit euh, sûr, qui soit le plus sûr, le plus robuste possible pour euh, protéger les données. Ici, vous voyez euh, la robustesse du mot de passe. Dès lors que nous avons renseigné le mot de passe. Eh bien, nous avons donc créé ce mot de passe d'utilisateur. Et là, maintenant, nous avons les deux aspects, l'utilisateur enregistré et le mot de passe qui a été créé. Et de cette façon, nous pouvons maintenant avoir accès au système. Comme vous pouvez le constater, Ici, j'ai modifié donc euh, l'administrateur, j'ai maintenant ici ce euh, nouveau profil d'utilisateur. Et si nous révisons le profil de l'utilisateur, eh bien, nous voyons effectivement qu'il s'agit d'un responsable ordinaire de la CPC. Quel genre de problèmes peuvent se poser? Eh bien, effectivement, le fait que euh, le courriel du non-reply aille directement au spam ou bien... Il peut y avoir un autre problème, mais n'hésitez pas à nous le dire pour que nous puissions essayer de le résoudre le plus vite possible. Justement, par rapport à cela, et pour terminer cette présentation concernant les premières étapes à franchir dans le système pour s'intégrer, eh bien, il existe un outil de retour d'information, envoyer feedback lorsque nous avons eu des problèmes avec le système, eh bien, il s'agit de voir si quelqu'un a déjà eu ce même genre de problème, comment ils ont été réglés. Donc, dès qu'on envoie ce feedback, on nous propose de voir un autre problème semblable. Donc, on peut voir si sur cette liste, il y a effectivement un problème semblable au nôtre. Et bien sûr, si nous ne pouvons pas entrer dans le système, on ne va pas arriver là. Donc, à ce moment-là, il faudra procéder de façon traditionnelle, envoyer un courrier électronique au compte at euh, ioms.icat.int. Mais si nous sommes déjà dans le système, ou si nous avons repéré une erreur, ou par exemple, je suis l'administrateur de la CPC et je ne peux pas créer d'utilisateur, alors euh, nous pouvions renvoyer le problème à l'équipe de développement à partir de cet élément-ci. Voilà, envoyer « Feedback ». Et là, on voit les différents problèmes qui se sont posés. Donc, il faut remplir ce rapport d'incidence et euh, donc suivre les, les différentes étapes, indiquer de quel problème il s'agit, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est quelque chose de simple, quel est donc le problème, indiquer donc les différents éléments et un résumé détaillé. Voilà, de mon côté, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que c'est beaucoup d'informations assimilées d'un coup, mais j'espère que les choses sont claires en ce qui concerne la création d'un utilisateur administrateur de CPC. Et maintenant, vous avez la parole si vous voulez faire des commentaires ou exposer vos, vos doutes. Vous posez des questions. Bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. Merci. Carlos, ten, euh, a, a Carlos, le Costa Rica demande la parole. Merci et bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question et de savoir si chaque CPC enregistre un seul administrateur ou bien si elle s'enregistre comme responsable de la CPC. Est-ce qu'il peut y avoir deux administrateurs dans le système? J'ai donc ce doute qui me vient à l'esprit ou bien est-ce que la CPC permet d'enregistrer des responsables de CPC et cela est suffisant pour pouvoir avoir accès à l'information et fournir de l'information. Réponse. Merci, Raphaël. Oui, on peut créer plus d'un administrateur de CPC pour pouvoir partager le travail. Carlos Palma, précisément, va nous parler maintenant des différents rôles et des différentes possibilités qu'offre le système IOMS pour partager le travail. Entre les différentes personnes responsables de la CPC, Carlos Palma va donc expliquer cela en détail, mais la réponse rapide est que oui, il peut y avoir plus d'un administrateur. La Gambie a demandé la parole. La Gambie, je vous en prie, vous avez la parole. Nous vous entendons, mais un petit peu loin. Oui, on vous entend mieux maintenant. Ma question est la suivante en ce qui concerne la création d'un utilisateur de CPC, par exemple. Si l'on est déjà créé comme utilisateur administrateur de la CPC, comment créer maintenant un utilisateur ordinaire, en quelque sorte, et y a-t-il une limite au nombre d'utilisateurs que l'on peut créer? Réponse. Je vais maintenant quitter et revenir comme utilisateur. Nous allons voir comment la CPC peut créer des utilisateurs. Pour créer un utilisateur ordinaire ou pour créer un utilisateur administrateur, il faut tout d'abord prendre le menu principal, cliquer sur « Administration », et ensuite, cliquez sur « Utilisateur ». Et à partir ici, on peut, de cette fenêtre, on peut ajouter un utilisateur. Il faut donc renseigner toute l'information nécessaire pour ce nouvel utilisateur. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec l'exemple que nous avons utilisé pour la démonstration. Et de cette façon, L'utilisateur est enregistré. Ensuite, il faut qu'il récupère son mot de passe, comme nous l'avons vu tout à l'heure également. Autrement dit, entrer dans le système et cliquer sur récupérer le mot de passe. On peut faire une simulation à nouveau. Donc, ici, nous quittons. Logout. Supposons que l'utilisateur est déjà enregistré. Donc, avez-vous oublié votre mot de passe? Donc, récupérez le mot de passe et faire en sorte que l'on puisse recevoir le courrier électronique de réponse. Ici, nous recevrions donc un courrier électronique. Le Voilà. Et de cette façon, nous pouvons saisir le mot de passe pour l'utilisateur. Et voilà, grâce à cela, nous pouvons maintenant entrer dans le système. Et, et c'est comme ça, donc, que l'administrateur de la CPC créerait cet utilisateur. Et en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, en principe, il n'y a pas de, de limitation. Il s'agit aussi de garantir une coordination au sein des parties contractantes pour répartir le, le travail. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Et Carlos, je crois qu'il y a une recommandation générale pour tous, comme l'autre Carlos l'a expliqué. Ça, c'est la première étape à franchir dans la plupart des cas. Et Notamment, nous voyons que souvent, ce genre d'email est bloqué par le gestionnaire du spam. Donc, n'oubliez pas de consulter votre spam pour voir si le Et mail du non-reply du compte non-reply n'est pas arrivé, parce que c'est ce qui vous permettra de recevoir l'invitation pour s'enregistrer ou modifier le mot de passe. Nous voyons ici maintenant sur le chat que c'est le problème principal qui se pose. D'autre part, je crois qu'au cours de la journée, Peut-être pas euh, avec tout le monde, mais on pourrait peut-être essayer de voir, effectivement, si euh, tout un chacun arrive à s'enregistrer. Nous avons un tableau que je vais vous montrer à l'écran. Le tableau où nous avons différentes données. Donc, c'est la même structure que ce que j'ai montré tout à l'heure. Données. Ici, nous avons la liste des administrateurs de CPC et des responsables de CPC qui sont enregistrés et qui utilisent le système à l'instant. Donc, nous voyons que ce sont donc les enregistrés. Je crois que. Est-ce que l'on pourrait voir par exemple de l'Algérie au Costa Rica? Je crois qu'il s'agit de 20 et quelques CPC qui ont un compte, qui ont un rôle. Et vous voyez que nous avons plusieurs CPC. Pour lesquels il y a plus d'un administrateur, par exemple, quatre pour le Japon, deux pour la Mauritanie, deux administrateurs pas de responsable, comme Carlos l'a dit, un administrateur peut créer des utilisateurs ordinaires, disons, pour son pays. Par contre, l'utilisateur ordinaire ne peut pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, mais je crois que cela est en réponse à la question. Si quelqu'un ne se trouve pas, envoyez un email. Vous devriez maintenant pouvoir vous enregistrer sans difficulté. S'il y a des problèmes, nous essaierons donc d'enregistrer tout le monde et enregistrer ceux qui ne l'ont pas fait à l'avance. Merci, Carlos. Je crois que personne d'autre ne lève la main. Si, Manuel? Manolo? Notre collègue Manolo qui a levé la main? Manuel Maestre. Je voudrais simplement rappeler quelque chose. Vous pouvez créer tous les utilisateurs que vous souhaitez pour votre CPC. Mais ensuite, on ne peut pas les effacer. Vous pouvez les désactiver pour qu'ils ne rentrent pas dans le système, mais vous ne pouvez pas les effacer. Merci, Manuel. Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Dans le menu utilisateur, on peut ensuite désactiver un utilisateur on peut donc désactiver un utilisateur avec ce, ce bouton-là. Merci, Manolo. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, Carlos, tu peux poursuivre pour expliquer tout ce qui a trait au rôle et aux différents détails concernant les utilisateurs. Merci, Carlos. Je vais donc essayer de vous expliquer comment le système fonctionne. Je vais passer à l'anglais, je m'en excuse. Et je vais maintenant partager mon écran. Right now. Donc, euh, maintenant, la Côte d'Ivoire demande la parole. Côte Carlos, Côte d'Ivoire, je vous en prie. Oui, merci. Euh, juste intervenir rapidement par rapport au tableau Excel qui vient d'être présenté, je vois à travers ce tableau que les administrateurs et même les utilisateurs ont été définis. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils euh, ont d'office un code d'accès ou bien euh, même s'il figure dans ce tableau comme étant administrateur, ils doivent encore envoyer le lien pour pouvoir avoir le, le code d'accès. Uh, Carlos, want... Carlos est-ce que tu vas répondre ou je le fais moi-même? Le mot de passe ne doit être connu que par l'utilisateur lui-même. Nous, nous ne connaissons pas ce mot de passe. C'est pour ça qu'il faut activer le mécanisme de récupérer mot de passe, parce que le seul qui a accès à son mot de passe, c'est l'utilisateur lui-même. L'administrateur enregistre, crée l'utilisateur, mais ensuite, chaque utilisateur du système crée son mot de passe grâce au mécanisme de récupération de mots de passe. Et c'est précisément pour que ces mots de passe soient protégés, c'est-à-dire que l'utilisateur est le seul à connaître son propre mot de passe. Alors, la Côte d'Ivoire. C'est ah, oui. bien, je suis... merci. Ok, so, we have also Man Manuel Oui, Manuel Maestre et notre collègue a également levé la main. Manuel Vous avez la parole. Non, excusez-moi, j'ai oublié de baisser ma main. dit Manuel. Très bien, merci. Alors, je vais vous présenter un peu la suite de ce que vient de vous présenter mon collègue. Comme vous le voyez ici, Lorsque vous voyez le profil, je clique sur « Profil ». Je suis sur cet écran et le rôle, c'est « Utilisateur, administrateur de l'ICAT ». Ça me permet de modifier, corriger certains champs. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut appliquer ici sur ce profil. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est que chaque utilisateur a une, à la capacité de fixer différents rôles, d'effectuer plusieurs tâches. Et le système va répondre en fonction du rôle qui a été défini. Alors, si vous voyez ce profil, je suis actuellement administrateur, utilisateur-administrateur du secrétariat de l'ICAT. C'est le statut de tous les développeurs. Ensuite, on a euh, responsable, etc., etc. Et ensuite, vous avez en haut dans la barre d'outils la possibilité de naviguer de la même manière que sur le menu, le menu euh, dans la barre d'outils qui se trouve à gauche. C'est la même chose. Et vous avez maintenant ce type de rôle, des rôles qui ont été définis par le WG RT. donc on a plusieurs autres rôles. Et moi, je parle de ce rôle-ci, vous voyez, utilisateur administrateur du secrétariat de l'ICAT. Et là, je peux changer les rôles, mais je ne peux pas changer en quoi consiste ce rôle. Et on va voir toutes les fonctionnalités de l'IOMS qui vont changer en fonction du rôle de chaque utilisateur. Donc, ma, mon collègue Manuel, en backstage, va changer mon rôle et vous verrez que les fonctionnalités vont changer. Par exemple... Ici, sous l'onglet administration, j'ai beaucoup de choses ici qui apparaissent. J'ai beaucoup de fonctionnalités propres au système auxquelles je peux accéder. Maintenant, je rentre sur mon profil et je vais modifier mon rôle comme administrateur de la CPC. Et mon collègue va vous montrer ce qui suit. On va lui accorder cinq secondes pour qu'il modifie ce rôle. On va mettre à jour actualiser la page. Et donc, on va modifier le rôle à celui d'administrateur de la CPC qui va pouvoir qui ne va pas pouvoir faire un certain nombre de changements. Donc l'administrateur de la CPC peut faire des changements par rapport à, à la CPC, par, ex, par exemple ajouter de nouveaux responsables, de nouveaux administrateurs de la CPC et voir toutes les informations pertinentes sur le système IOMS, les informations d'ordre général et autres. Maintenant, si je clique sur « Actualiser », je pense que ça laisse le temps à Manuel de modifier le rôle. Non, pas encore. Voyons. Je l'ai fait, dit Manuel. J'ai modifié le rôle. Ça y est. Vous voyez, je n'appartiens plus au secrétariat de l'ICAT. Je suis un euh, administrateur d'une CPC. Donc, le profil a changé, vous le voyez. Si je vais maintenant sur le dashboard, vous voyez que je n'ai que deux fonctionnalités associées à ce rôle. Utilisateur, je peux aller sur utilisateur et modifier ou promouvoir les autres utilisateurs et activer ou désactiver plutôt les utilisateurs pour une raison ou pour une autre, qui ne travaillent plus, par exemple. Donc, voilà ce que vous pouvez voir. Et vous avez la même chose pour tous les autres éléments. Vous voyez euh, les euh, exigences en matière de données, vous voyez les options, rapports annuels, etc., et si je modifie une fois de plus dans mon profil et je vais laisser à mon collègue le soin en backstage de modifier mon rôle, et là, je vais voir une autre perspective du système. Ce qu'on voit ici, c'est que le système, en fonction du rôle, peut comprendre ce qu'il doit afficher et quelles sont les fonctionnalités qui doivent être affichées à un utilisateur donné en fonction du rôle et du profil que celui-ci a introduit. Donc, je vais mettre à jour la page, actualiser, et maintenant, vous le voyez, je suis responsable ordinaire et non plus administrateur. Donc, je reviens en arrière, et vous le voyez ici, dans Options, je ne vois plus les utilisateurs. Cette fonctionnalité a disparu. La gestion des, an... des utilisateurs a disparu. Je peux simplement envoyer un feedback, retour d'information, pour pouvoir interagir avec les développeurs de ce système. Que je re... Fonctionnalité, d'ailleurs, que je retrouve ici, hein, dans le menu utilisateur, Envoyer feedback ou euh, retour d'information. Commentaires. et d'ailleurs, envoyer ces commentaires, c'est la meilleure manière de communiquer avec les développeurs. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer par rapport aux différents profils et perspectives que les utilisateurs vont voir et la manière dont l'IOMS peut être utilisé en fonction des différents utilisateurs qui entrent dans le système. Voilà, je crois que je peux maintenant vous céder la parole si vous avez des questions à poser sur ce point, celui des différentes perspectives et euh, la dynamique des changements en fonction du rôle introduit. Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Carlos, est-ce que vous pouvez m'aider à voir s'il y a des questions Non Pas de main levée pour l'instant. Ah si, le Gabon. Très bien, allez-y, le Gabon. Allez-y. Je vous en prie. Euh, merci. Euh, J'ai posé tout à l'heure une question en interne, mais bon, la réponse ne m'a pas convaincu. Mais comme nous sommes sur cette partie, euh, ok, euh, en fait, c'était juste pour euh, demander un peu quel est le sens inverse quoi, de, de la présentation tout à l'heure de, de, de Carlos. c'est-à-dire que partir de, de, de simple, euh, simple officier à, à, à CPC administrateur, est-ce que ça peut se faire ou, euh, via l'interface ou euh, juste passer par un échange de mains Merci. Okay, Gabon, thank you. Très bien, merci le uh, yes, Gabon. Oui, effectivement. You the Lorsque vous avez de faibles privilèges, pour ainsi dire, vous ne pouvez pas vous auto-promouvoir. Il n'y a pas d'auto-promotion. C'est une règle. Il faut que vous demandiez à votre administrateur le droit à cette promotion. Et si vous n'avez pas d'administrateur enregistré parce que vous êtes inscrit ou enregistré comme responsable de la CPC avec des fonctionnalités plus simples, alors il faut que vous demandiez à être promu. C'est une question qui doit être posée parce que d'une manière générale, on ne permet pas directement d'autopromotion. L'administrateur de la CPC, s'il veut changer son rôle de responsable administrateur, alors il ne peut pas revenir en arrière et être de nouveau administrateur, vous voyez ce que je veux dire. Voilà la règle pour l'instant. Il est possible qu'on améliore les choses par la suite, mais pour l'instant, voilà quelle est la situation. Voilà donc... La réponse que je peux vous donner, l'explication que je peux vous donner. Est-ce que j'ai été suffisamment clair, le Gabon? Oui, oui, merci. OK, thank you. Dachiel. Bonjour. Dachiel, bonjour, je m'appelle Dachiel, je fais partie de l'IOMS, on va vous montrer maintenant comment fonctionne ce système d'aide. Est-ce que vous pouvez voir l'écran Oui, oui, on le voit. On va vous montrer donc le module assistance ou aide qui se trouve dans la barre supérieure. Vous pouvez trouver l'icône aide ou assistance. Si vous cliquez dessus, donc, vous obtiendrez de l'aide. Et ça, c'est très important pour vous parce que dans ce module, vous trouverez de l'aide où que vous vous trouviez. Vous pourrez avoir accès à cette aide qui va vous montrer ce que vous pouvez faire dans chacune des sections, de quoi s'agit-il dans chaque section. Vous dire aussi que c'est en cours de développement, on a une version bon, pour cette aide, mais on va l'améliorer et faire en sorte que cette aide soit plus simple pour vous et que vous puissiez trouver toutes les informations nécessaires. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de cette aide. Par exemple, ici, vous êtes sur le dashboard, tableau de bord, c'est la page principale. On clique sur « Aide » et automatiquement, on ouvre la section « Dashboard », tableau de bord. Et on voit les graphiques, ce que nous montrent ces graphiques. Et tout cela, on va continuer à l'améliorer. L'interprète s'excuse, mais l'audio de monsieur est assez défaillant. Nous avons beaucoup d'écho. Donc ensuite, on peut passer au chapitre suivant ou au précédent en cliquant dessus et on continue à naviguer, puisqu'on peut aller en arrière aussi. Si on utilise le menu déroulant, ça va changer automatiquement et on va nous montrer. Ce qui va s'afficher, c'est la section Dachiel. suivante. Dachiel. On va vous demander de parler un peu plus lentement. L'interprète spécifie que ce n'est pas un problème de rythme, mais c'est un problème d'audio de Monsieur. Donc, vous cliquez sur l'icône. « Navigation », l'icône ici en jaune. Si vous cliquez dessus, vous trouvez aussi une table des matières. Et ici, vous pouvez naviguer sur les différentes sections de l'aide. Et l'icône suivante va nous permettre d'imprimer cette aide ou de la sauvegarder en format PDF. Donc, « Garder sous format PDF ». Et si on garde cette aide, si on sauvegarde cette aide, on peut aussi, j'espère que vous voyez toujours mon écran, vous voyez donc maintenant cette aide s'afficher en format PDF et sauvegarder sur votre ordinateur pour ainsi pouvoir consulter ce guide, cette aide à votre convenance par la suite. Ensuite, autre onglet. Ici, on peut copier aussi cette aide avec CTRL A pour sauvegarder cette aide sous format Word. On a un icône dans la partie inférieure ici. En quoi consiste-t-il Si on bouge ici sur l'aide, on reviendrait automatiquement sur l'aide antérieure. Et c'est très important pour que l'utilisateur sache où il se trouve. Si on navigue dans les différentes sections, par exemple demande de données, ce serait la même chose. On reviendrait automatiquement à la section de l'aide qui traite des demandes de données. Et ainsi de suite. Il en va de même pour les autres sections ou parties de l'IOMS. Donc le module aide est très simple, facile à utiliser et ça va être une aide précieuse pour vous pour pouvoir naviguer sur l'IOMS que vous puissiez disposer d'une aide à portée de main. Un simple clic de vous. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour y répondre maintenant. Allez-y. Vale, pues, euh si vous avez des doutes, dit Dachiel, avec mon collègue José, nous essaierons de les dissiper. Oui. Merci, merci Dachiel de nous avoir accompagnés pour le développement de ce système. Il y a plus d'un an, nous avons défini ce système. On présente maintenant les fonctionnalités qui évoluent constamment au fil du temps, mais le plus important ici, c'est que on écrit le contenu et c'est publié de différentes manières. Et ça, c'est très important pour les différentes fonctionnalités. Alors, petite information, nous n'avons pas encore fini ce qu'on appelle la version 1 du manuel, on va l'envoyer pour traduction pour avoir ce manuel en version française et espagnole. Pour l'instant, ce manuel n'existe qu'en anglais. Mais on va attendre de finir cette version pour avoir la version 1 dans les trois langues. Pour que cette version dans les trois langues soit prête. L'idée, c'est que tout soit prêt bien avant la finalisation du rapport annuel de cette année. Ça, c'est l'idée. Bien entendu, tout cela va évoluer au fil du temps, puisqu'il y aura de nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées. Par conséquent, il va falloir mettre à jour ce manuel. C'est pourquoi nous avons un système de contrôle des versions qui vous indique quelle est la version du manuel de l'IOMS que vous utilisez. Merci, Dachiel, une fois de plus. The next Et je, on va passer à la présentation suivante, sauf si les délégués souhaitent intervenir, mais je ne vois pas de main levée. OK, Dachelle. Dachelle? Bien, écoutez, s'il n'y a pas de doute, je vous laisse avec mon collègue Rosset. Qui va vous parler du tableau de bord principal de l'IOMS? Bonjour à tous, je m'appelle José, je fais partie de l'équipe IOMS et je suis chargée d'organiser les différentes sections qu'on va aborder maintenant, à savoir tableau de bord principal, demande de données et informations requises dans le système et un autre module. Je vais partager avec vous mon écran pour que vous puissiez le visualiser. Est-ce qu'on voit mon écran on demande José. Oui, tout à fait, confirme Carlos. Très bien. Alors, le premier point qu'on va traiter, c'est la section qu'on a traité lors de l'application, ce qu'on a appelé le tableau de bord principal. Là, on peut visualiser quatre types d'informations dont je vais vous donner plus de détails par la suite, et on voit différents outils pour récupérer les informations dans le système actualisé qui nous a permis de faire les graphes qui apparaissent à l'écran. Et pour chaque graphique, on a une icône avec le signe « plus » ou plutôt la loupe pour agrandir. Donc, si vous cliquez sur la loupe, vous pouvez mettre en plein écran ce graphique et vous pouvez zoomer pour le voir de plus près. Pour revenir à l'écran précédent et revoir tous les graphiques, il faut de nouveau cliquer sur la loupe, mais cette fois-ci loupe moins, qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et là, vous retournez sur l'écran avec tous les graphiques. Bien. Maintenant, je vais vous expliquer ce que représente chacun de ces graphiques. Le premier graphique, c'est un graphique avec des barres verticales qui indiquent le numéro total d'exigences de en matière de données en fonction de chaque demande. La couleur rouge concerne les exigences en matière d'application et l'autre en matière de statistiques. Pour le bleu, les données dont on dispose dans ce système sont celles qui concernent 2020, 2000, 2018 à 2022. Et si on passe la souris sur chacune des barres, on peut voir qu'en 2018, il y a eu 116 demandes, ou demandes en termes d'application et moins en termes de statistiques. Pour 2019, il y a eu 116 19 et 38 pour les statistiques et ainsi de suite pour chaque année jusqu'à arriver en 2022 avec 122 demandes en matière d'application et 47 en matière de statistiques. Deuxième graphique avec des barres horizontales où on peut consulter par année le nombre d'exigences existantes en fonction des demandes de données et en fonction des groupes. Et à l'instar du graphique intérieur, la couleur rouge correspond au. Demande en matière d'application et la couleur bleue demande de statistiques. De la même manière, les données dont on dispose dans le système couvrent les années 2018 à l'actualité. De prime abord, on voit qu'on peut consulter les données de 2018, mais si on va vers le bas, on peut consulter les années suivantes. Vous voyez, il suffit de faire dérouler le graphique, descendre pour arriver jusqu'à l'année actuelle 2022. Et on peut voir, par exemple, que pour 2022, oui, 2022, dis-je, il y a eu 41 demandes d'application et 13 pour les statistiques, pour le groupe en général, et 33 demandes d'application et 8 de statistiques pour le groupe BFT. Et ainsi de suite, vous voyez le nombre de requêtes pour chacun des groupes, catégorie générale, jusqu'à la catégorie du ton blanc qui est la dernière qui apparaît pour cette année-ci, 2022. Bien, je poursuis. Troisième graphique. Il s'agit d'un graphique de barre verticale qui reflète le taux complété en cours. La couleur verte représente le pourcentage complété. Le rouge les requêtes qui n'ont pas encore grilles, été finalisées et en gris, les exigences non applicables. Comme on l'a déjà dit, nous n'avons pas encore les données pour 2018 et 2019, mais nous disposons des données pour 2020 2021 et 2022. Comme on le voit, en 2022, on a fait un nettoyage des exigences pour qu'elles soient plus adaptées. Mais ne vous inquiétez pas, ces données seront restaurées une fois que cette étude sera finie. Par exemple... Si on va à 2021, où le, le plus de requêtes ont été finalisées, on voit que 97,31% des requêtes ont été finalisées, 2,69% sont encore en cours et 65,47% des exigences ne s'appliquaient pas. Pour ce qui est des statistiques, de la même manière, en tout 95,39 des exigences ont été finalisées, 4,61 sont en cours et 50,72 des exigences ne s'appliquaient pas. Pour 2022, Étant donné que nous n'avons pas encore de données dans le rapport annuel, on voit que toutes ces exigences sont en attente. Et mon collègue Manuel vous expliquera que ce chiffre, ce pourcentage, d'exigences de, euh, finalisées va augmenter et ce sera reflété sur ce graphique. Quatrième et dernier graphique, il s'agit d'un graphique de barre horizontale qui représente le pourcentage. Ah, excusez-moi, dit monsieur, ma session est arrivée à échéance. Veuillez m'en excuser. Donc, je vous le disais. Quatrième graphique de barre horizontale qui représente le pourcentage de demandes de données en 2022 pour chaque organisation. C'est-à-dire, ce graphique, je vous le disais, porte sur l'année 2022. En vert, pourcentage des demandes finalisées et en rouge, en cours ou en attente. Et comme je vous l'ai dit, comme nous n'avons pas encore de données pour 2022, toutes les demandes pour cette année figurent comme en attente ou en cours. Mais tout cela va être actualisé avec le rapport annuel. Bien. J'en ai fini avec l'explication de cette section. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, des doutes. Hey. Oui so. Uh... José, si Carlos, au micro. J'ai levé ma main pour compléter ce que tu viens de présenter, José, et pour dire que certaines CPC ont d'ores et déjà rempli certaines informations, les États-Unis, et euh, Belize, etc. etc. Donc, on a rentré ces informations une heure avant le début de cette séance de formation. Et maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec ce système pendant cette formation. Et on peut revenir à la toute dernière version pour éviter de perdre des informations qui auraient d'ores et déjà été remplies par les CPC. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mais c'est juste une précaution qu'on a prise de ne pas intégrer ces derniers changements pour ne rien perdre de ce qui va nous parvenir pendant le déroulement de la journée. Ensuite, à la fin de la journée, à la fin de cette réunion de formation, on va supprimer tout ce qu'on a changé dans le système pour cette formation et revenir à ce qui prévalait avant la formation. Merci. Alors, autre question tous ces tableaux de bord, graphiques, chiffres, diagrammes seront améliorés au fil du temps. Donc, pour l'instant, voilà les éléments principaux dont on a besoin pour le tableau de bord général, pour le rapport annuel, mais on aura d'autres modèles, notamment euh, un tableau de bord spécifique pour un modèle spécifique qui va être créé, mais on va modifier ces éléments dès que euh, le nombre de fonctionnalités et les améliorations seront disponibles. Merci. José. Je ne vois pas que qui que ce soit ait demandé la parole, donc José, je te redonne la parole. Très bien, merci beaucoup, Carlos. S'il n'y a pas de questions, nous allons expliquer la partie suivante, les demandes de données, les exigences, comme vous pouvez le voir sur le menu qu'il y a sur le côté, vous avez donc ici une option qui est « Data Request »,« Demande de données ». Nous cliquons, nous voyons ensuite que nous avons trois euh, sous-options, « Demande de données »,« Demande de données par organisation » et « Exigence ». Je vais commencer par vous expliquer cette première partie, à savoir « Data Request »,« Demande de données ». Ici, dans cette section, vous avez la liste des demandes de données euh, de l'ICAT. Pour chaque demande de données, nous pouvons voir le code qu'a défini l'ICAT, le nom, et dans les différentes langues, ici je suis en anglais, donc euh, j'ai cette Demande qui apparaît en anglais. Ensuite, comme vous le voyez, nous avons la date butoir, la date limite, la date d'échéance, l'année concernée et le genre de demande. Il peut s'agir d'application ou de statistiques. Nous voyons aussi au niveau de la légende que nous pouvons avoir une demande de données active, c'est-à-dire la date butoir n'est pas encore intervenue, c'est ce qui est en vert et c'est ce qui correspond aux demandes de données de l'année en cours. Et ensuite, pour euh, celles qui sont arrivées à échéance, c'est ce qui est en rouge, c'est-à-dire les demandes de données concernant d'autres années. Et donc, c'est en rouge puisque la date butoir a été dépassée. Pour chaque demande de données, vous avez une flèche à gauche qui permet de dérouler les détails concernant ces demandes, c'est-à-dire les différents détails et toutes les exigences qui sont attachées à cette demande. Vous voyez ici les différentes organisations qui doivent donc s'acquitter de cette obligation en matière de demande de données et puis en bas, vous voyez les exigences pour chaque demande de données, les exigences qu'il faut respecter. Aussi bien pour les organisations que pour les exigences, nous avons un moteur de recherche qui permet de filtrer. Par exemple, ici, nous allons indiquer Guatemala. Donc, nous voyons que le Guatemala est bien associé à cette demande. Ensuite, il en va de même pour les exigences. Par exemple, je peux indiquer ici ton rouge. Et je vois ici ce qu'on me demande. Par exemple, les reports en matière de déclaration de mise en cage. Ici, dans cette section, nous pouvons visualiser une barre de différentes tâches, mais je ne vais pas expliquer cela maintenant, parce que Carlos Mayor l'a déjà expliqué pour les utilisateurs, et c'est exactement la même chose qu'ici. Et pour cette section, je crois que je n'ai rien à ajouter. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, José. Très bien. Alors, nous passons à la sous-section suivante de cette section, à savoir les demandes de données par organisation. Ici, nous avons également la liste de ces demandes de données, mais regroupées par organisation et ce pour les différentes années. Pour chaque organisation, vous voyez les demandes de données en matière d'application également de statistiques. Le code et le nom correspondant. Donc ici, il s'agit de l'anglais. Date limite pour présenter cette, ces données et la date butoir. Vous avez également une autre colonne pour indiquer si chaque demande de données est active ou pas. Et puis, la dernière colonne, vous voyez ici le total des exigences. Vous voyez donc ce qui a été renseigné et ce qui n'est pas encore. Et tout comme pour la section précédente, nous avons également une barre à outils pour pouvoir saisir cette information. Nous pouvons également appliquer un filtre par année. Nous voyons que pour la colonne, la colonne État, évidemment, pour 2022, nous n'avons pas grand-chose, mais si je choisis 2021, et puis alors nous avons ici davantage d'informations concernant la quantité euh, d'exigences qui ont été satisfaites. Et je crois que j'ai couvert maintenant tout ce que je souhaitais dire sur ce point. Avez-vous des, des questions à poser par rapport à cette partie? José? Est-ce que tu pourrais les montrer les différents oui. filtres oui. Puisqu'il y a toujours oui. ces filtres et on peut donc oui. même établir un filtre oui. ou une combinaison de filtres, oui. par exemple ici, oui. par organisation, oui. au premier oui. niveau. Oui. Nous avons des fils regroupés pour les autres filtres, si je veux filtrer en fonction de la, la circulaire, par exemple, le numéro de la circulaire. Oui, par exemple, pour cette demande de données. Vous voyez ici euh, les colonnes renseignées. Il y a un élément très important dont vous avez parlé, nous venons de voir 2021 et à la dernière colonne qui dit statut de la fourniture des éléments. Vous voyez donc 119 bar, 119 bar 71, qui veut dire que les deux premiers chiffres S'ils sont les mêmes, veulent dire que tout a été renseigné, y compris le non-applicable. C'est un élément très important. Ce, ces chiffres montrent les éléments qui sont associés au rapport annuel pour la gestion et puis il en va de même pour les statistiques. Par exemple, vous voyez 42-42-13. Si on remet ici le filtre, si vous remettez la, la cote de la circulaire, c'est-à-dire 725, vous voyez que qu'ici, les, toutes les fois, le premier chiffre est 119, c'est-à-dire que tous les, tous les pays devraient aussi avoir 119 comme deuxième chiffre pour que tout soit complet. C'est une façon simple de constater si toutes les CPC ont effectivement euh, renseigné euh, leur rapport annuel en matière euh, d'application. Merci, José. Personne n'a levé la main Est-ce que je continue donc, euh, voilà une recommandation que je vous donne. Tous ceux qui sont enregistrés ont accès à ces fonctionnalités. Donc, ce sont des informations génériques, résumées. Donc, euh, essayez de tester et, et faites vos devoirs en quelque sorte. C'est la meilleure façon de vous accoutumer au système. Merci, José. Tu peux poursuivre. Merci, Carlos. Je vais maintenant expliquer le dernier aspect de cette section, à savoir les exigences. Ici, nous avons dans cette section toutes les exigences qui correspondent aux différentes demandes de données. Pour chaque exigence, nous pouvons en consulter le code fixé par l'ICAT, l'année, le nom de cette exigence, la date butoir, le format, le groupe d'espèces, ça peut être général ou bien ton rouge ou germont ou autre. Et ensuite le type de demande de données, s'il s'agit de d'application ou de statistiques. Et puis à cette dernière colonne, vous voyez donc le champ obligatoire. Donc, il s'agit d'indiquer si la réponse à cette demande est obligatoire ou pas. Si c'est marqué, si c'est cliqué, obligatoire. Donc, lorsque l'on envoie le rapport annuel, on ne peut pas dire non applicable. Ça veut dire qu'il faut forcément répondre à cette demande obligatoire. Ensuite, pour chaque demande ou exigence, l'utilisateur peut voir quelle a été la réponse apportée au cours des années précédentes. Donc ici, on peut voir les différentes dispositions associées à cette exigence je vais établir un filtre pour que vous puissiez constater qu'il y a effectivement, dans certains cas, des réponses. Tout comme dans le cas précédent, cette disposition, réponse standard associée, permet donc de cliquer sur la disposition qui nous intéresse. Et je vais établir un filtre pour que vous voyez une demande ou une requête ou exigence qui ait une réponse standard. Donc, nous filtrons avec cette exigence générale d'application. Et nous voyons donc qu'il y a une réponse standard. Et, euh, le pour euh, les autres euh, boutons, vous voyons, et, nous voyons que c'est la même chose. Nous pouvons exporter et, et, et reprendre l'information qui est stockée dans le système pour pouvoir la récupérer en temps réel. intéressant parler je vais enlever le filtre. Il convient également de parler de cette colonne-ci du tableau. Le type de demande, de requête. Là, nous pouvons filtrer en fonction, euh, par exemple, de la statistique ou bien en fonction des critères d'application. Ici, par exemple, nous allons inscrire euh, « Gestion ». Et ici, donc, nous n'aurions que les exigences en matière euh, d'application qui sont celles qui nous intéressent. Et si l'on exporte les données, quel que soit les, le format utilisé, ça serait une exportation de tout ce qui a trait à l'application. Et ça s'appliquerait aux autres filtres. Par exemple, si je dis euh, de m'exporter que ce qui a trait à 2022 en matière d'application, nous voyons qu'ici, on nous indique ce qui a trait à l'application en 2022 et pour l'exportation, eh bien, ça marcherait de la même façon. Et je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit concernant cette section. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci José. Merci, José. Je voudrais revenir sur cette question des requêtes ou exigences. Vous voyez que la liste des exigences en matière de données sera gérée et inclue dans le système au début de chaque année. Donc, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est un travail que fait toujours le secrétariat. Après que les différentes dispositions aient été approuvées par la Commission, eh bien, nous mettons à jour et nous transformons donc ces dispositions en exigences en matière de données. C'est quelque chose que nous faisons normalement en février ou mars. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres mains levées. avez vous des questions, des doutes à exprimer? Je ne vois pas de main levée. José? S'il n'y a pas de demande de parole, je vais expliquer maintenant le dernier point que j'avais à présenter, c'est-à-dire le module de messagerie. Pour pouvoir avoir accès à ce module, nous avons donc cette option sur euh, le menu « Messagerie ». Si nous cliquons là, nous voyons que pour ce module, il y a deux parties. Tout d'abord, euh, l'arrivée ou sortie, donc euh, pour pouvoir éventuellement créer des messages, et puis un nouveau fil de conversation, c'est-à-dire nous avons cette fonctionnalité qui permet d'avoir ce nouveau fil de conversation. Pour montrer la fonctionnalité, comme nous n'avons pas encore de fil d'échange déjà créé, nous allons donc utiliser ici soit la barre de menu latérale ou bien ici cet autre bouton. Nous pouvons ici rentrer par euh, cette option-là. arriver nous voyons ici qu'il y a cette option, nouveau thread ou fil de conversation. Nous voyons que nous avons ici un autre bouton qui nous permet d'avoir accès à cette section de création. Je vais donc utiliser ici ce bouton-là, dès lors que nous avons accédé à la section en question pour créer ce fil, nous devons renseigner les différents champs. Les champs qui figurent ici avec un astérisque, c'est-à-dire objets, utilisateurs et messages, sont obligatoires. Ici, si je clique sur « Envoyer » pour valider le formulaire, vous voyez qu'ici, on m'indique qu'il faut renseigner ces différents champs pour pouvoir avoir un formulaire complet. Donc, nous allons remplir ces différents champs qui sont nécessaires pour créer ce fil ou cet échange. Je vais indiquer ici comme objet, par exemple, « test subject ou sujet de test. Donc, il faut renseigner cette exigence. Là, nous avons des champs qui euh, sont facultatifs, demande de données ou exigence. Si nous souhaitons remplir ici, nous pouvons ensuite ajouter l'exigence, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, si je sélectionne ici la demande de données 614 par 2019, c'est pour vous montrer qu'ensuite on le retrouve dans le fil de conversation. Et vous voyez ici que, ici, c'est marqué en vert. Donc, il n'est pas obligatoire d'ajouter l'exigence de données associée à cette demande de données. Ensuite, il faut renseigner le type d'utilisateurs qui sont concernés. Ça peut être tous les utilisateurs du système IOMS, soit les administrateurs, ou bien un certain nombre d'utilisateurs, qui est celle qui est indiquée par défaut. Pour sélectionner les différents utilisateurs auxquels s'adresse la conversation ou le fil, nous devons d'ailleurs dérouler ici le champ utilisateur, Et vous voyez que nous avons maintenant une liste de tous les utilisateurs qui sont dans le système IOMS. Si nous cliquons ici sur « Recherche d'utilisateur », nous pouvons appliquer un filtre pour rechercher l'utilisateur que nous souhaitons. Par exemple, si j'inscris IOMS, je vois qu'il y en a trois. Avec, qui comporte la mention IOMS. Pour procéder à cette démonstration, je vais sélectionner l'utilisateur IOMS, par exemple, comme utilisateur Jessica Kerwin et Hiroyuki Morita, par exemple. Comme je vous l'ai dit, c'est un simple exemple que nous allons ensuite supprimer pour que vous n'ayez pas euh, des informations euh, inutiles. Voilà. Donc, dès lors que nous avons sélectionné tous les utilisateurs, le seul champ qui reste à renseigner, c'est le message. Par exemple, je vais inscrire. Tester un message concernant la création d'un fil de conversation ou d'échange. Ensuite, il faut bien sûr cliquer sur « Envoyer » pour créer ce nouveau fil de conversation, ce nouvel échange. Voilà, nous avons notre premier fil de conversation. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour pouvoir consulter, envoyer des messages par le biais de ce fil, il faut accéder d'abord à, à messagerie, arriver. Ensuite, lorsque j'ai créé le fil, si les utilisateurs entrent dans le système et, et, et, et, concert, et disons, consultent l'arrivée des messages, eh bien, c'est ce qu'ils trouveront. Avant de poursuivre cette explication concernant ce, ce fil et sa création, eh bien, je voudrais vous expliquer d'abord euh, l'information euh, que nous avons euh, ici à gauche. Ici, nous avons quatre éléments quatre boutons. Ce bouton nouveau fil qui correspond à ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la création de, ce, de cette conversation. Ensuite, euh, filtre, où nous pouvons ici voir euh, les filtres d'utilisateurs, par exemple euh, non lus ou bien même avec un texte qu'il y aurait contenu dans, ce, dans cette conversation. Ensuite, nous avons actualisé pour euh, donc, actualiser ces différents fils. Et puis, finalement, ici, nous avons trié. Si euh, nous cliquons ici, nous aurons une fenêtre qui nous permet de organiser par champ, sujet, création, date de mise à jour nom de l'utilisateur et également l'organisation. Et le tri ne peut se faire qu'en fonction de l'un de ces champs. Et on peut le faire donc en montant, en cliquant sur la flèche orientée vers le haut. Donc ici, on aurait un ordre alphabétique ascendant ou bien descendant si on clique sur cette autre flèche vers le bas. En fait, on ne peut sélectionner qu'un filtre à la fois. Si je commence par organisation, je vois que les, les autres, les précédents disparaissent. Et pour euh, éliminer euh, ce tri, eh bien, il suffit de cliquer sur ce bouton que nous avons ici en bas. Donc, maintenant, vous voyez que, par exemple, ici, on n'a plus euh, l'actualisation, la mise à jour. Voilà donc en ce qui concerne la fonctionnalité euh, de, de la barre euh, à outils que nous avons ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à droite, nous voyons que nous avons donc ce fil qui a été créé précédemment. Nous allons ensuite expliquer en détail toute cette information. Il ne reste plus que trois minutes avant la pause pour le déjeuner. Vous pensez que vous pouvez le faire en trois minutes ou bien nous faisons plutôt la pause maintenant et nous revenons à 14h30. Si ça prend plus de trois minutes, nous allons faire la pause. You can, you can non, j'aurais besoin de 5 à 10 minutes de plus pour euh, introduire tout, vous présenter, expliquer tous les détails. So cinq ou dix minutes de plus. Très bien. Alors, nous reprendrons toute cette question de la messagerie après la pause. C'est quelque chose de très important. C'est un, un outil qui nous permet d'échanger entre les utilisateurs de l'IOMS, donc nous y reviendrons. Manuel a levé la main. Nous allons ensuite faire une pause pour le déjeuner. Donc, Camille, plutôt, a demandé la parole, je vous en prie. Non, Manuel a demandé la parole. Oui, je voulais juste faire un commentaire. José montre toute la liste des utilisateurs comme destinataire possible. C'est parce qu'il est administrateur du système les simples utilisateurs d'une CPC ne peuvent échanger qu'avec les utilisateurs de la même CPC et avec les administrateurs, c'est-à-dire avec nous. En outre, les utilisateurs administrateurs de la CPC peuvent avoir des contacts avec les autres administrateurs d'autres CPC pour des consultations. Voilà, c'était la précision que je voulais euh, apporté au cas où cette liste complète d'utilisateurs euh, aurait euh, créé une euh, certaine confusion. Oui, je, je n'avais pas pensé à ce détail-là. Nous montrerons où nous ne pouvons pas montrer maintenant mm -hmm. euh, la perspective d'un rôle okay. CPC. Très bien. Merci Manuel et merci José. Nous reviendrons à ce sujet, sur ce sujet, après la pause pour le déjeuner. Donc il est l'heure pile pour euh, faire cette pause. Euh, ça a été un peu lourd à assimiler peut-être, mais je pense que c'est normal. C'est la première fois. Et après la pause, eh bien, j'inviterai les utilisateurs à rentrer dans euh, leur euh, système pour okay. voir cette fonctionnalité de messagerie. Donc, nous faisons la pause pour le déjeuner. Camille Camille, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Non, non, non, rien de spécial. Dire simplement que c'est une pause de 30 minutes. Merci, Camille. Bon déjeuner à tous. Nous nous revoyons dans une demi-heure. 14h31.